Je suis à Barcelone. Ça fait trois ans que je suis ici. J'ai laissé mon pays, qui est l'Algérie, où j'avais une vie euh, très confortable. Toute ma vie, je n'ai fait que répondre aux exigences de tous ceux qui m'entourent, sauf les miens. T'es la fille sage qui écoutait ses parents, qui étudiait, qui avait de très bonnes notes, qui réussissait ses études. Et puis, euh, je me suis aussi mariée très jeune. Et un bon jour, je me suis dit basta. Maintenant, il faut que je, je m'occupe je de moi-même. Je n'ai pas le luxe et le confort que j'avais en Algérie. Mais j'ai ma liberté et je pense qu'il n'y a pas de prix à payer pour sa liberté. Tant qu'on a la vie, la santé et la force de faire face, je pense qu'on peut toujours se refaire à n'importe quel âge. Mais si on ne se retrouve pas avec soi-même, rien. Tout l'or du monde ne pourra pas combler le vide qu'on a à l'intérieur de soi.